Messieurs, dames, bonjour, bienvenue. Euh, Aujourd'hui, on va faire un nouveau jeu sur la chaîne qui s'appelle... Qui s'appelle... Le... Le Beetle Flash. C'est bien ça, ça c'est bien. Le Beetle Flash. Normalement, il y avait l'ami Sam qui devait être avec nous, mais Sam il n'est pas là. Donc bah, du coup, la prochaine étape, la rev... Tiens, le gagnant de ce jeu oui. remet son titre en jeu. Contre Sam. Sam, si tu regardes cette vidéo, tu joueras contre le vainqueur de ce, de ce Beetle Flash. Est-ce qu'on est prêt, Madame l'arbitre Ah, parti euh, euh, Ah, the... Non, no. why don't we do it in the road oh, C'était ça. Was On a... est pas. Wouh Rocking de la musique. Les deux à quoi pour vous deux? On n'est pas une Wild Why the Nishai, baby is in back Oh putain, bien joué! Ça c'est très beau. Cool. Good and Sunshine, très bien. Oh, il oui, est très fort. Her Majesty, très bien. Oh putain, c'est pas bon, vrai. Ouais, ouais, putain, Alors, ça est, y ces est, c'est première cool. partie de carrière. Je connais moins. Attends, c'est Harrison, hein? Euh... Everybody wants to... Putain, everybody wants to be my baby. Très bien oh C'est Harrison, qui est là. Cry baby cry. Oh joli. Euh, c'est Ellie. Ah, c'est Ellie, c'est Ellie. T'es sûr que tu veux que je joue Oui, <rire> bien. <rire> Jure. A Day in the Life. Yeah Oh joli Énorme <rire> ah, C'est énorme, bien joué. C'est la fin du, du morceau load. Et Du oh, coup oui, ça oui, fait oui. la queue voilà. ah, Mais moi j'ai les titres quand on entend les refrains alors on est mal Ah oui, bon, on va faire un quiz refrains <rire> You can rest and everywhere, everywhere. Uh, hey, hey, you've got to get you, you've got to hide you another way <rire> oh, hey, You've got to get you, you've get to... Il a non, mais il y a eu un peu de temps, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, c'est c'est Je I've just seen the face. Oh yeah. oui! Oh là là là là là ça joue là! Oh, oh, darling. oh darling! Non mais on est tous oh, les trois à l'avoir dit, je crois. Je peut ar... ouais, ça play, peut hein. être arbitrage vidéo, on verra. Oh, oh, darling. oh darling! You win! Perfect! She's, She's not good up! Oh, je okay. l'ai mm -hmm. déjà dit ça. She's not mm -hmm. a good up. Happiness is a warm gun. Oh, oui. oh oui, oui, oui, oui, mais oui! Birthday yeah. Ça, ça me plaît, ce jeu. Ça me plaît. <mérite> Norvégie oh, Wood yeah. Allez Allez, <mérite> Si, j'adore. Ah bon Till there was you. Oh, till there was yeah. you. Mais Merci, je t'emmène au dessus Till there was you. Je t'emmène au refroid. Bah. Anytime at all. Oh là là, incroyable. Yeah. Oh, ça compte la, double. La quête. Ça compte double. On met deux points pour celle-là. Je suis une cuisinière. <rire> oh, joli. Il ah, yes. oui. ah oui, oh, là, je commence par Transatlantique! Ah bon? Ah, Sur ouais, les bonus! Euh... Ah, j'ai pas les bonus! Ah oui! 5 ah, oui. King. King! Ah oui, joli! Oh, oh là, oui. Là, là là, il, il est doué! Hein. Oh là oh, là! Un mince! Un point, c'est bon, je reviens! presque pu l'avoir! Il est dû l'avoir! Il est Oh là là là là! Alors? Bah, ben ça, ça, ça c'est un replay. Là, il y a un replay. replay. You win. Perfect. Ah, ouais, oui, d'accord. Ah, oui, oui, ça y est, je l'ai. Ah, j'ai pas le titre, oh. moi. Ah, on va, on va, on va. On va For you, Blue. Yeah. Oh là là là. là, là oh. Il est fort. Il est très fort. Donc, Ellie Men. Et bien sûr. El, on... Ouais, il y a ma guitare, j'ai g 8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 Médicine Moonlight! Moonlight! Dr Robot! Dr Robot, tiens, je te fais la mélodie là! Ça m'aide! C'est du con là? Faut que je le fasse dans ma tête ça! Penylène! Il l'a dit en En fait, normalement, il y a un point pour McCartney. C'est lui qui l'a dit en premier. Ah oui! 1, 2, 3. Oui, c'est ça! Non. All together now Oh bravo yeah. Bam Ça, j'aime ça Clos Clos Oh Oh merde oh, oh, <actérise> oh, <mon> <rire> Tu t'es ah, déjà eu <rires> La <le> deuxième <rires> fois, je l'ai pas Oh là là, c'est dur ça Première partie de carrière, je suis mauvais hein He was a <fist> teenager <rire> <inaudible> <inaudible> <inaudible> <inaudible> Every little thing Every little thing <inaudible> Yeah Ooooooh le moi Je vais I Will mais bien sûr. Il y, elle... y a eu égalité entre Ellie et maman. Ah Ah bon T'as dit I Will mais j'ai dit j'ai pas entendu <rire> Michel Oh ah ah bon, okay, bah oui bah oui bah oui, bah oui hein. ça euh, Le Alors Oh crainte C'est pas ça Ah bah là Oh non Voilà, c'est ça C'est Mais je sais pas ça fonctionne pas aussi vite que vous pour moi <rire> je je.. Oh, okay. On fait les Rolling Stones après. Oula le le team. Team. Ah oui, un alors... bien joué. <t 'in> <t 'in> non, moi je trouve pas <t 'in> <Maïdir. t 'in> Alors là, on peut s'arrêter maintenant. Ouais. J'ai grillé Ellie sur ma... ouais. Martin My Alors là, c'est ma grande fierté de la semaine. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Blackbird, <t 'in> Black Blackbird! Oh non! Oh non! Mais alors oh, là. Le fait que Ellie me batte sur Blackbird, c'est comme. Exactement. C'est réponse du berger à la bergère. Hello, darkness, my friend. Ah ben alors ça avec ça des merdes. et... ça <rire> Mais mais je lui donne tout. Déjà, je lui donne je je don actif, tout. Ta C'est mon Goringo qui change. Mon Goringo. Ah non. Oh putain, ouais, non. Euh oui. Rappelle-moi pourquoi je suis venu là. Je remplace ça. Two of us Ah oui, two of us, bien joué. Non, si. Oh, maybe two. of us, mais two of us, mais c'est pas ça. You and I, mais c'est pas ça. you and i in the time Ah est on, euh, number Re nine Revolution number nine, nine. Number 9 Ah oui, il a dit Révolution number 9. Oh Oblada oh, <rire> Ouais <rire> Oh je sais déjà comment je vais monter ça de. Oh Bladio Plada Alors c'est encore sur.. Euh... C'est toujours les bits Ça, Non Hein Non, ça c'est oh, ça c'est sur. Magical Mystery ouais, Tour. Ouais, ouais, ouais. Ah c'est le truc là, euh, oui. Flying Ouais Oh là là, il est fort <rire> Ah là, faut le sortir le flying qui Chissé, Ah oui, Glassonian, bravo <tousse> Oh là, je n'ai l'ai pas celui-là Money C'est surdain Fixing the hole Bien joué Yeah And your bird can sing! Oh là là là là là là! la est-ce que j'ai le droit à l'application Shazam? Ok, on change les règles. Maintenant, Aurélie, elle a le droit à Shazam. Et nous, pas. Golden Slumber. Oh la vache. Ouais, bien joué. I'm so Aucun résultat. One Taxman! Ah, ouais, ça là, c'est ton père. y a déjà un abonné qui s'appelle Nathan. Il nous prend tous, à mon avis. Nathan, si tu regardes cette vidéo. On t'invite Il fait la fête Il fait la fête Il fait lui encore hein. Révolution Get to get you into my life yeah. oh, Ça fait beaucoup de mots Rocky. Non Mother Nature. Sound Oh putain yeah. je, je la joue tout le temps, celle-là Comment je peux pas trouver ça Good morning, Good morning. Ah c'est lui Encore Encore Encore Et oh. toujours ah, ouais, j'adore ce morceau. Oh, C'est ça. You. Il faut pas qu'il le trouve là. On me! Question il Oh, Pionny, On me, love me. Uh... You need... uh... Mais... hey, desu, oui. Oh, Pionny. days a week. Oh, non! Quelle est love? oui. Aucun doute. Cette fois, je vais pas chanter. Your oh, no. Bien joué Ellie a gagné Le oh, Beetle Flash, le nouveau jeu bien. de la chaîne euh, a été inauguré et remporté par Ellie qui est donc le tenant du titre du Beetle Flash. J'invite tous les abonnés à s'inscrire pour le Beetle Flash. Et puis bah, rendez-vous pour la prochaine édition. Bonne soirée à tous. Quand... <rires>